Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient. Hosanna au Fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Bien-aimés dans le Seigneur le centre évangélique francophone Larbonne-Kinkanda vous invite à un grand séminaire biblique qu'il organise du dimanche 16 au dimanche 23 octobre 2022 autour du thème Hosanna. Hosanna, puisque le Seigneur a combattu pour toi et t'a donné la victoire. Hosanna! Puisque le Seigneur est entré aujourd'hui dans ta maison Alors chante un chant des triomphes L'orateur, le pasteur aimé Lunda. Toute maladie incurable, on le voit guéri Le Seigneur ne planifie pas ton futur en rapport avec tes difficultés d'aujourd'hui Ton futur ne dépend pas de tes difficultés d'aujourd'hui Ton futur dépend des dieux Tout le jour, du lundi à vendredi, des 17h à 19h Et les dimanches de 8h à 10h pour les premiers cultes et des 10h30 à 12h30 pour les seconds cultes. Le centre évangélique francophone Labonne la bonne Kinkanda est situé sur l'avenue Lapigale numéro 12, derrière la maternité de Kinkanda. Venez nombreux et que le Seigneur vous bénisse.